Thank mm -hmm. you. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Eude Gana. Jean-Eude, tu es donc le président de, de l'Alvarium. et donc, Merci, merci d'être là pour répondre à nos questions. On va essayer aujourd'hui un peu de, de cerner euh, voilà, ce qu'est votre mouvement, l'Alvarium, euh, en dehors de ce qu'on peut en lire voilà, dans les médias, dans les interviews que vous donnez ou dans vos propres actions de, de communication. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et puis merci aux auditeurs qui sont là. Merci Jean-Rude. Alors la, la première question qu'on pourrait se poser, euh, parce que le nom n'est ne, pas évident pour tout le monde, pourquoi l'alvarium Alors l'alvarium signifie la ruche en latin. Euh, pourquoi la ruche Parce que la ruche est un symbole d'organisation, euh, de discipline. Euh, et également parce que l'abeille, on, on dit souvent que l'abeille dans, dans l'écosystème est, est un insecte indispensable, que si les abeilles disparaissaient, tout l'écosystème s'effondrerait. Et je crois qu'il en est de même pour les défenseurs de l'identité européenne. Et enfin, pourquoi avoir... Euh, euh, euh, enfin, donner comme nom la ruche en latin. Pourquoi le latin Parce qu'avec le grec, c'est la langue des Européens, c'est la langue de l'Église catholique, et que donc ça nous semblait, dans une optique enracinée, assez, euh, assez pertinent. Vos, toutes vos actions envers euh, les, les Français un peu les, les plus démunis, euh, les plus démunis, pardon, s'inscrivent voilà, dans cette longue tradition un peu des, des combats de droite, comme, euh, comme l'ont pu être les catholiques sociaux à l'époque de la révolution industrielle. Euh, Est-ce que ça, c'est un, un héritage euh, euh, voilà, que vous défendez, et dont, dont vous dont vous réclamez Très clairement. Euh, la, la référence au catholicisme social euh, est très claire. Et je crois que c'est assez important de, de le rappeler tout de même, puisque les catholiques sociaux furent véritablement les premiers en France à se battre contre les effets néfastes du libéralisme instauré par la révolution de 1789. Et euh, il est vrai qu'en France, nous sommes restés dans une tradition contre-révolutionnaire qui a quelque chose de, de stérile un peu, euh, qui peut sembler stérile, qui, qui peut sembler... Euh, euh, en incapacité de se renouveler, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans les, autres, euh, dans les autres pays européens, ce sont des gens plutôt de droite ou des, plutôt des conservateurs qui ont instauré euh, les premiers une politique sociale moderne. Euh, je pense à Bismarck, euh, je pense euh, ensuite à Mussolini, même en Italie, ou même si on ne peut pas forcément considérer qu'il est de droite à l'origine, ou euh, à la législation même nationale socialiste, quoi qu'on en pense par ailleurs. Euh, il y a eu dans d'autres pays européens, des législations sociales bien avant le Front populaire et bien plus avancées. Et je crois que c'est parce que nous, les catholiques sociaux, les gens de droite, les monarchistes hein, à l'époque, euh, n'avons pas pris le pouvoir à temps euh, que le libéralisme a pu perdurer comme ça en France et avoir des effets aussi néfastes tels que euh, la progression du, du marxisme et du communisme euh, en son temps. Est-ce que c'est pas un peu étrange justement de se, de se réclamer euh, de gens qui en fait ont perdu leur combat non, pas du tout, parce que vous savez, je... en Anjou, qui est une, une région avec une histoire bien particulière, on ne peut pas faire l'impasse sur euh, les guerres de Vendée. Et euh, il est vrai que bien, les, les, les Vendéens et puis les Chouans euh, en général dans le reste de l'ouest de la France ont perdu leur combat et, et en même temps, euh, si nous sommes là aujourd'hui, je pense même à discuter entre nous, c'est en grande partie grâce à eux. Et je crois que dans leur, dans leur défaite, il y a quelque chose d'assez christique. Finalement, le Christ aussi meurt sur la croix. Trois jours après, il, le troisième jour, il ressuscite. Eh bien, je, je veux croire que chez les Vendéens, il y a quelque chose d'un petit peu sans, semblable. Ces, ces sacrifices inouïs ont porté leurs fruits. C'est évident et ils se battaient d'ailleurs pour les, pour les mêmes raisons que nous. Les raisons profondes, c'est qu'ils voulaient rester ce qu'ils étaient. Euh, après... Euh, il est vrai qu'il y a une culture de la défaite dans les, dans les, dans les milieux de, de droite, dans les milieux nationalistes, disons, euh, qui est indéniable. Euh, Dominique Vénère euh, parle de cela assez longuement lorsqu'il dit que, dans la tradition contre-révolutionnaire en France, euh, finalement, nous ne proposons aucun projet et que nous sommes beaucoup trop à ressasser les, les défaites du passé. Ça, c'est vrai, mais le problème, ce pas qu'il y ait eu des défaites dans le passé, le problème, c'est que nous les ressassions. Or, euh, ces sacrifices, euh, à différentes époques de notre histoire politique, ne devraient pas pour nous être des, des mythes incapacitants, mais au contraire quelque chose qui devrait nous permettre de, de nous renouveler. Et il me semble qu'actuellement, euh, on voit ces dernières années une génération de militants qui, euh, tout en assumant totalement un certain héritage contre-révolutionnaire, euh, sort de cette impasse. Sur l'un de, de vos autocollants euh, se trouve le slogan « Immigration, consumérisme, faites sécession ». Qu'est-ce que vous entendez par là Ça a semblé un petit peu étrange à certaines personnes que nous mettions ces deux choses au même plan. Euh, notamment parce que si la question de l'immigration est devenue finalement assez euh, banale euh, et qu'il est désormais de bon ton de critiquer l'immigration quasiment jusqu'à gauche et c'est une bonne chose, hein, j'ai vu que, que Patrick Cohen euh, s'était euh, insurgé à la télévision contre les années de déni euh, face à l'immigration, à l'islamisation, etc. Euh, alors évidemment on, on pourrait s'en réjouir mais, mais lorsque l'on sait que euh, ce sont les, les Patrick Cohen qui nous ont empêché de nous exprimer sur toutes ces questions pendant des décennies. Euh, on a tendance à être plutôt gêné par l'absence de scrupules. Euh, et alors, évidemment, l'immigration, c'est devenu un, un sujet dont on peut parler beaucoup plus facilement qu'avant. Et on le met au même plan que la société de consommation pour une raison assez simple, c'est que c'est le déracinement en général, je pense, qui a permis cette immigration massive et l'instauration de cette société de consommation et même on peut dire que l'une et l'autre se sont mises en place exactement en même temps c'est à dire que la société de consommation qui commence à partir des années 50, 60, 70 correspond peu ou prou à l'instauration d'une politique migratoire telle que nous la connaissons, une politique migratoire de plus en plus massive et si si nous avons voulu mettre cela sur le même plan c'est tout simplement parce qu'il euh, y a une, une véritable révolution des consciences ou une révolution des mentalités à effectuer euh, dans notre pays et qu'il ne suffira pas d'une mesure telle que l'arrêt de l'immigration pour sauver la France finalement. Une France qui serait euh, euh, un gigantesque ensemble bétonné de supermarchés et de zones commerciales avec uniquement des Blancs, pour nous ce n'est pas la France. J'allais dire que ça ressemblerait aux États-Unis et même pas puisque les États-Unis ont quand même une certaines cultures populaires euh, par ailleurs, qui est autre que celle-là, que celle du consumérisme. Et, euh, et nous ne voulons pas tomber finalement dans le travers euh, des gens qui se contentent de dénoncer euh, simplement les effets plutôt que les causes. Or, la cause profonde du déclin et de la décadence européenne, ce serait trop vague de parler de l'enracinement euh, ou du déracinement, c'est euh, la perte de mémoire, la perte de, de conscience de ce que nous sommes. Et... Euh, et donc euh, voilà, nous avons voulu mettre sur le même plan ces deux choses, parce que c'est le même ressort finalement qui régit ces deux échecs de la société européenne et française. Oui, donc quand tu parles de cette, de cette, de cette révolution des mentalités un peu à faire, est-ce que c'est ça que tu entends par faire sécession Oui, bien sûr, de toute façon, euh, faire sécession, il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mental, d'abord, je crois qu'il est grand temps que les gens de chez nous, la droite au sens large... Euh, comprennent qu'il n'y a rien à attendre et il n'y a aucune bonne foi à attendre de la part du système. Et que dans ces conditions, euh, en fait, euh, il faut faire sécession. Et que en plus, quand on voit euh, que euh, matériellement, je veux dire, de, dans la vie quotidienne, euh, la, la télévision, l'école, euh, un certain nombre de choses sont des entreprises de subversion totale, il est évident que sans vivre comme des Amish, euh, il faut retrouver un petit peu le sens, euh, voilà, le sens de la communauté. Et on ne peut pas continuer à envoyer nos enfants à l'école de la République. Déjà, euh, Déjà qu'il y a 30 ans, ça avait quelque chose de pernicieux. Aujourd'hui, c'est clair et net. Euh, c'est suicidaire, C'est carrément suicidaire. Et puis, euh, de manière plus globale, euh, euh, j'ai peu développé sur ce qu'on dit révolution des mentalités. Euh, quand je dis mentalement faire sécession, ces euh, c'est-à-dire en fait, il faut être conscient que euh, le système ne, ne veut pas notre bien. Euh, au, moment du, au début du confinement, on avait fait une, une action, on a commencé à dénoncer le confinement, etc. Et des, des gens nous ont dit, non mais attendez... Euh, Arrêtez, euh, vous pouvez pas, c'est pas forcément pour, euh, euh, c'est pas forcément un complot, c'est pas forcément mauvais ce confinement, ce sont des mesures sanitaires qui se justifient sans doute, etc. Et, et nous-mêmes, parfois, il nous arrive de douter, on se dit non, la, la presse ou euh, nos hommes politiques ne peuvent pas nous mentir à ce point-là, ils veulent forcément un petit peu notre bien. Euh, en réalité, la sécession mentale, ça commence par comprendre que non. Ils ne veulent pas notre bien. Ils peuvent arriver qu'ils ne fassent pas que du mal, mais très clairement, ils ne veulent pas notre bien. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français sont de plus en plus nombreux à le réaliser. Euh, on voit que les mesures sanitaires, qui sont toutes plus aberrantes les unes que les autres, euh, sont une preuve que euh, le bien commun est aux antipodes des préoccupations de, du système. Euh. Par conséquent, euh, il faut véritablement euh, cesser de vouloir plaire au système. Euh, je... Toute la France aujourd'hui euh, semble émue, quand je dis toute la France, c'est pas toute la France d'ailleurs, c'est le système politico-médiatique se met enfin à prendre en considération euh, l'islamisme, parce que là c'est un professeur qui a été décapité. Quand c'était un chef d'entreprise il y a 4 ou 5 ans, ça avait beaucoup moins choqué. Là, c'est un professeur, donc ce sont les valeurs de la République, etc. etc. Mais C'est la même République qui a importé des immigrés, des millions d'immigrés pendant plusieurs décennies, euh, au nom des valeurs de la République, d'ailleurs de l'universalisme, etc. Par conséquent, il n'y a aucune valeur de la République à sauver, il faut en être conscient. Et enfin, c'est la même République qui, en 2010 avait censuré l'affiche du Front National, ou des jeunes avec Le Pen, je ne sais plus, que Le Pen avait sorti au moment des régionales, où euh, on voyait une, une femme en burqa euh, avec des minarets, qui rappelaient un petit peu des missiles, il est vrai, et le slogan c'était « Non à l'islamisme ». Cette République-là, elle a censuré cette affiche. Euh, donc faire sécession, ça commence par comprendre qu'en fait tout est fait pour en arriver à la situation à laquelle nous sommes, qui n'est que vraisemblablement euh, aux prémices du vrai cataclysme. Euh, qui, qui devraient se produire dans les années qui viennent. Tu parlais du coup voilà, de faire euh, sécession, de refaire un peu communauté, euh, loin effectivement euh, de ce monde euh, vétuste et sans joie comme dit la chanson. Euh, je crois du coup que votre, euh, que votre initiative avec l'alvarium euh, de votre potager communautaire justement va dans ce sens-là. J'ai bien précisé hein, qu'il ne faut pas avoir un, un idéal de vie de Amish euh, pour citer euh, Emmanuel Macron. Euh, cependant c'est clair et net que tout ce qui va vers euh, l'autonomie et vers euh, euh, l'apprentissage de savoir-faire, euh, sommes tout assez élémentaires. Euh, tout cela est bon à prendre. Alors concernant notre potager qui est à l'arrêt du fait à la fois du confinement et en même temps parce que euh, les flics du net antifascistes euh, ayant euh, une obsession euh, sur l'alvarium, ils ont, ils ont trouvé le, le potager, etc. Donc on n'a pas, pas continué à le à le faire pour le moment, ce n'est que reporté, on trouvera un autre lieu pour être plus tranquille aussi. Oui euh, c'est amusant parce qu'en plus, euh, voilà, euh, souvent dans ces groupes de gauche, on est plutôt euh, pro écologique, etc. Mais, euh, mais voilà, vous avez peut-être peur pour vos récoltes aussi, enfin ils seraient entièrement capables de venir les Je pense, les saccager, oui, c'est euh... quand même le risque en fait. C'est le risque, c'est-à-dire que peut-être qu'ils l'auraient pas fait, mais ceci étant, un potager c'est pas mal de temps, et euh, la première année on avait fait un potager qui était déjà plus petit que celui qu'on avait entamé cette année. C'est inutile de travailler dans le vide, voilà, ça n'a aucun sens. Euh, par conséquent, se potager comme euh, d'autres initiatives, hein, euh, comme euh, le, le, le local euh, en tant que tel, comme euh, l'entraide communautaire, comme euh, l'action sociale, etc. Tout ça qui nous conforte euh, dans une position de, vers l'autonomie, euh, c'est vraiment bon à prendre. Et je crois qu'au quotidien, euh, c'est une philosophie qu'il faut avoir. Alors, c'est très... Hélas, c'est assez prisé dans le milieu de gauche, euh, beaucoup moins euh, par chez nous. Euh, cependant, euh, le... Enfin... Le recyclage, le fait de ne pas toujours s'acheter des vêtements neufs, euh, euh, le fait d'avoir de, euh, des circuits courts, euh, des, des réseaux d'entraide ou même des réseaux économiques qui nous soient propres, euh, tout cela, alors, euh, bon, je brasse un peu du vent, on le dit, mais on le redit même, et hélas, on ne le fait pas assez, donc euh, voilà, je, je me répète, mais n'empêche qu'il faut le faire, et j'agace parfois certains amis, euh, euh, notamment euh, à propos des baskets ou de notre mode de consommation, mais il est clair qu'on n'aura jamais jamais jamais jamais un minimum d'autonomie euh, communautaire si euh, pour des raisons euh, de mode vestimentaire ou autre euh, on consomme euh, comme des cons euh, et, euh, et donc l'exemple des baskets est assez euh, significatif euh, on n'a que des, des camarades ou des amis qui achètent euh, des paires de baskets qui changent tous les 6-8 mois qui sont toutes les mêmes en plus on a quand même l'air con quand on se balade en ville avec tous la même paire de pompes euh, eh bien ils mettraient 100, 200, maximum 300 euros de plus, ils auraient des vraies chaussures, produites en France ou en Europe, et qui leur dureraient toute une vie, quoi. Voilà, c'est bête, mais la logique communautaire, ça commence par là aussi, il me semble. Et une de vos activités, encore dans cette même veine-là, euh, dont on parle assez, assez peu souvent, en fait, c'est le cercle ragno et euh, votre cercle culinaire, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est euh, pas banal, en fait, pour un, pour un mouvement politique, de développer cet aspect-là. C'est vrai que c'est assez original, ça en fait sourire certains, d'ailleurs. Euh, cependant, le Cercle Ragno est une des initiatives dont nous sommes le plus fiers, quoique ces six derniers mois, on ait eu peu l'occasion de se réunir, à la fois à cause du confinement et puis pour des raisons personnelles. Euh, cependant, là, ça, ça redébute à partir du 1er novembre. Euh, le Cercle Ragno, la logique était quand même assez simple. C'est que euh, je parlais tout à l'heure de la culture contre-révolutionnaire, de la dénonciation et des échecs. Alors, on pourrait se contenter de dire, euh, voilà, aujourd'hui, les gens euh, ne, ne cuisinent plus, les gens... Ont, euh, ne connaissent plus leur gastronomie, etc. Voilà, c'est un gigantesque patrimoine de la France que nous avons perdu. On pourrait se contenter de faire ça. Et je crois qu'être euh, dans une culture de l'action, c'est aussi euh, tenter de retrouver avec des initiatives simples, hein, modestes en somme, euh, de retrouver certaines choses qui, pourraient qui sont sur le point d'être perdues. Et là, ça passe par la cuisine, puisque de la cuisine et de la manière dont nous nous alimentons euh, dépendent euh, une multitude de choses. Ça rejoint euh, ma réflexion sur la consommation euh, tout à l'heure. Mais il est clair et net, euh, Qu'un cercle culinaire qui pousse les gens à consommer local, à euh, fabriquer, enfin à concevoir des, à se cuisiner, pardon. Voilà, à réapprendre à cuisiner des, des plats traditionnels, euh, c'est euh, toute une manière de, de, de vivre qui doit perdurer. Hein. Et même, euh, euh, c'est une question même de chaleur humaine. Il est évident que des jeunes qui se retrouvent et qui font un plat traditionnel, c'est autre chose, même philosophiquement et en termes d'ambiance, euh, que de se retrouver dans un fast-food. C'est clair et net. Donc, pour nous, c'est une initiative très importante qu'on a peu développée, finalement, jusqu'ici, puisque on s'est contenté de faire des, des réunions pour réapprendre à cuisiner. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Euh, on réfléchit, mais il faudrait qu'on ait le temps et, voilà, et le savoir-faire aussi, à faire des, des vidéos pour montrer, euh, voilà comparer, euh, je ne sais pas, moi, euh, ce qu'est... Euh euh, un exemple, les crevettes roses, c'est bête parce que c'est pas un, un savoir-faire culinaire, mais les crevettes que vous achetez n'ont rien à voir avec des crevettes qu'on trouverait dans la nature. Euh, un vrai magret de canard, ça n'a rien à voir avec un certain nombre de choses qu'on achète en supermarché. Une vraie choucroute, ça n'a rien à voir avec la choucroute qu'on a en boîte. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qu'il y aurait une vidéo à faire pour comparer les produits industriels qui n'ont plus rien à voir. Avec les vrais produits. Je reviens un peu à vos activités euh, plus directement politiques. Euh, votre occupation non conforme euh, de, ces, de ces deux dernières années, euh, beaucoup de gens euh, qui se targuent euh, voilà, de faire un peu de la politique, euh, de la vraie politique selon eux, de la politique politicienne, euh, voient, voient, vous ont même euh, euh, alpagué dans ce sens, ils voient, dans ce, dans ce, ils voient une sorte d'agissement un peu puéril, comme une sorte de rébellion un peu adolescente dans le fait voilà, de, de faire. Euh, ce qu'ils appellent un squat et vous une occupation non conforme, euh, de, de, de braver un peu voilà, comme ça l'ordre établi, l'État, etc. Ils euh, voient il, il ça un peu comme, comme, comme si vous étiez un groupuscule qui jouait un peu. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez Ah oui, alors ça, on en voit souvent. Euh, des gens qui soit font de la politique, soit n'en font même pas d'ailleurs. Euh, et pour ceux qui vous font de la politique, ils disent « mais tu comprends, moi, je fais de la politique ». Euh, comme si nous, euh, je sais pas, on, on s'amusait, c'est assez incompréhensible, alors encore, il y a des gens qui me disent ça, ils font vraiment de la politique, il y en a d'autres qui ne font rien, ils sont encore plus nombreux, et, et qui se contentent de critiquer, et en effet, c'est assez, euh, c'est puéril, c'est même illégal, euh, etc. Alors euh, oui, c'est illégal, euh, mais je crois que les Européens savent depuis euh, Antigone, et puis euh, voilà, la chouannerie, euh, un certain nombre d'exemples, euh, que légal ne veut pas dire moral, et par conséquent, illégal ne veut pas dire euh, immoral, et, euh, et pas illégitime aussi. Et notamment. ni illégitime. Et ensuite, euh, euh, c'est puéril, euh, je ne pense pas en fait. Je ne pense pas qu'avoir qu passé euh, des, des heures et des heures euh, en deux ans euh, à retaper un immeuble, d'avoir euh, repeint, d'avoir rétabli l'électricité, l'eau, etc. Je ne veux pas jouer héros, ce sont des, des petites choses. Hein. Mais je ne crois pas que ce soit puéril. Non, au contraire, ça a permis à des gens euh, de se reloger. Euh, ça a coûté euh, voilà, relativement cher aussi, donc ce n'était pas un jeu. Euh, ça va nous coûter encore cher puisqu'il y a des condamnations qui sont tombées. Euh, et puis au-delà de ce que nous, nous avons enduré, j'allais dire souffert, mais c'est tellement rien comme sacrifice comparé à ce que, à ce que fait un, un poilu à Verdun quand il s'élance de sa tranchée. Euh, donc ça, c'est très peu. De là à dire que c'est puéril, je ne pense pas, parce qu'on a permis à des gens de se reloger, euh, de dormir au chaud la nuit, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir stocker des affaires et tout. Et j'invite ceux qui disent que c'est puéril, euh, que c'est pour frimer, que c'est pour euh, se rebeller à, à, à bon compte, etc. Je les invite à agir. Euh, je n'ai pas tellement de ressentiment vis-à-vis -vis de ces gens-là parce que dans le fond, en fait, euh, je, je vis dans un autre monde quasiment. Euh, et les militants de l'Alvarium vivent, euh, si vous voulez, indépendamment de toutes ces critiques, etc. Nous, on se contente d'agir euh, dans notre coin. Euh, si ça fait du bruit, tant mieux. Je pense que ça a permis, même dans certaines franges, euh, euh, très euh, avec un esprit très, très bourgeois et, et critique de réaliser un certain nombre de choses et ça nous a permis aussi de nous adresser euh, euh, aux angevins et aux français de manière euh, plus large euh, ce qui est assez rare finalement car il est rare que l'on ait les horreurs de, les honneurs pardon on a les horreurs de la presse rarement les, les, on a les horreurs de la presse rarement les honneurs euh, et là, ça nous a permis d'enregistrer un certain nombre d'adhésions, etc. Ce qui n'était pas une fin en soi, mais on ne peut que se réjouir lorsqu'on alerte nos compatriotes et qu'on le fait non pas en faisant un coup de com' qui a duré trois semaines mais, euh, ou deux jours ou j'en sais rien, mais en ayant mené une action sur le long terme. Oui, dans la même veine aussi, euh, vous êtes venu cet été euh ou en tout cas cette année euh, en aide à deux familles, une dont euh, la maison a été incendiée, oui. et, euh, et d'autres, euh, une mère et son fils je crois qui avaient été agressés par euh, plusieurs dizaines d'individus chez eux. Euh, vous avez euh, cette, euh, cette façon aussi voilà, de se porter un peu vraiment au secours euh, de son, de son prochain, pour le coup véritablement. C'est aussi une façon voilà, de combattre la, la division horizontale que produit le système dans les, couches de, de, de, dans les classes moyennes et dans les couches pauvres de la population. Pour les gens dont la maison a été incendiée par des racailles et dont nous attendons d'ailleurs toujours que celle-ci soit arrêtée et condamnée, hein, puisque aux dernières nouvelles ce n'est pas le cas, euh, alors que les, les auteurs des faits sont euh, très nettement identifiés, euh, on a en effet, grâce à la générosité des gens qui nous suivent, euh, pu récolter 15 000 euros par là, ce qui leur a permis de se reloger, de... Euh, de, de s'acheter des meubles, de refaire leur vie. Euh, il me semble que ça peut en effet paraître très peu. C'est toujours mieux que d'espérer toujours euh, le grand soir ou euh, euh, l'arrivée au pouvoir de telle ou telle personne qui arrangerait les choses, etc. Je crois qu'à notre échelle, à notre niveau, on peut aider les gens et en effet sortir de, de ce que vous appelez euh, la, la division euh, euh, verticale, je crois, ou horizontale. Horizontale, horizontale pardon. Euh, Sortir de ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont euh, parfois à 200 mètres, parfois à quelques dizaines de kilomètres, et que nous pouvons aider, et il faut, il faut le faire. Il faut le faire, surtout dans une ville comme Châteaubriand, qui est extrêmement symbolique, qui est donc aux marges de Bretagne, nord-ouest de l'Anjou, et qui est une, ville, une petite ville dont on pourrait penser qu'elle est tranquille. Euh, je, je peux le dire à nos auditeurs, nous sommes assez aujourd'hui, Châteaubriand, ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, eh bien, Châteaubriand est confronté à des problèmes... Euh, à des problèmes évidemment liés à la désindustrialisation, et puis surtout à, à l'immigration. L'immigration de masse qui crée une véritable insécurité. Euh, je crois que si nous, nous ne réagissons pas dans ces petites villes, euh, déjà que nous avons dans les faits quasiment abandonné les métropoles, euh, nous pouvons tout de suite aller vivre au Canada ou en Roumanie, comme le font certains qui, par défaitisme, vont vivre dans d'autres pays. Parce que si dans une ville comme Chateaubriand les gens comme nous ne réagissent pas, euh, alors tout est perdu. Simplement, comme il y a encore des gens comme l'Alvarium ou d'autres qui réagissent, je crois que rien n'est perdu, puisque euh, ce, ce type d'action et cette philosophie euh, politique est en train de, de, de prendre de l'ampleur. Et partout où nous le pouvons, nous continuerons à agir ainsi. jean pratique qu'est-ce que tu attends de, de tes militants euh, euh, au quotidien, voilà, dans toutes les actions euh, Qu'est-ce que tu attends qu qui, euh, Quelles sont un peu, voilà, vos, vos règles, votre discipline et, euh, et euh, quel, quel doit être le meilleur état d'esprit à avoir Le meilleur état d'esprit, euh, ce serait la capacité à faire toujours et tout le temps le sacrifice total de son temps libre, de sa réputation, de son argent, euh, etc. Euh, ceci étant, je crois qu'il bon, y aurait quelque chose d'assez utopique à réclamer cela à tout le monde, ou alors on abandonnerait toute idée de vie de famille, d'études, de vie professionnelle. Euh, cependant, ce qu'il faut attendre d'un militant, en règle générale, c'est quand même un engagement qui soit... Euh, qui soit euh, alors je veux dire quelque chose de paradoxal, équilibré, parce qu'il ne faut pas euh, voilà, terminer euh, à la rue ou vivre euh, comme des, complètement comme des marginaux. Oui, puis Donc, un, un militant qui n'a pas de travail ça peut être un boulet après aussi Bien pour sûr. la structure. Et ça, Donc pour... un engagement qui soit équilibré, mais total. Euh, parce que par ailleurs, euh, les militants qui, il euh, y en a hein, chez nous comme, comme ailleurs, qui euh, se trouvent toujours de bonnes raisons, de bonnes excuses euh, pour euh, ne pas donner plus de leur temps ou plus de leur argent, euh, dans le fond, sont d'assez mauvais militants. Et le, le pire étant bien sûr, les gens qui arrêtent de militer. Je, on croise toujours dans le milieu un paquet de gens qui ont arrêté de militer. « Ah oui, moi aussi, j'ai milité quand j'avais 18 ou 20 ans. » Comme si la France, depuis, allait mieux. C'est ça qui est terrible. Parce que ces gens-là en sont conscients. Ils continuent à dire « Ah, de mon temps, c'était mieux, de mon temps, ceci, cela. » Et en fait, euh, ils ont arrêté d'agir. Et je crois que avant tout, la qualité euh, première d'un militant, avec euh, ma maigre expérience, hein, je n'ai pas 60 ans de militantisme derrière moi, je crois que la qualité d'un militant, c'est de ne jamais arrêter de militer, déjà. Euh, c'est de ne pas abandonner le combat. Et ensuite, dans une organisation euh, politique, quand on a le temps d'être un militant euh, vraiment très actif, notamment quand on est jeune, euh, la qualité première, c'est euh, la discipline. Et bien sûr, le, ce que Karl Lagerfeld appelait euh, son autofascisme, qui en fait était juste une autodiscipline, c'est euh, voilà, être capable de, de vivre en cohérence avec ses idées, de se cultiver, de... De, de gérer son emploi du temps et ses dépenses euh, toujours de la manière la plus utile qui soit pour, pour la cause et pour euh, la communauté. Donc le leitmotiv c'est un peu euh, jusqu'à la victoire quoi -ce que ce Bien sera, sûr, bien -ce sûr. c'est un et, peu ton mot de la fin et, et je crois qu'il faut être dans une optique de révolution permanente. Alors une, une optique de révolution permanente, vous savez ça a été théorisé, théorisé par euh, l'extrême gauche, de dire qu'il fallait jamais se contenter des petites victoires et toujours continuer à reprendre du terrain. Et, euh, un des, un des défauts de la, de la pensée contre-révolutionnaire, c'est qu'elle se contente de se fixer sur les défaites. Et je crois que non, on doit, nous, être dans une optique de révolution permanente. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple sur les sujets sociétaux, par exemple. Il euh, y a des gens qui, à chaque fois, vous voyez, ils ont parlé de l'IVG, ils ne parlaient que de ça d'ailleurs souvent. Pendant 30 ans, maintenant c'est que le mariage homosexuel, ils ont arrêté de parler de l'IVG. Moi, je crois qu'il faut bien sûr ne pas se concentrer que sur les sujets sociétaux qui intéressent peu les Français, mais qui sont primordiaux quand même. Cependant, je crois qu'il faut dire... Nous sommes contre le mariage homosexuel, mais nous sommes encore pour l'abolition du mariage homosexuel, et nous sommes encore pour l'abolition de l'IVG. L'idée voilà. qu'il n'y aura pas de petite, que toutes les victoires ne sont jamais une fin en soi. Si demain on abolit le mariage homosexuel, il faudra continuer à lutter contre d'autres choses. Et je crois que si demain même nous prenions le pouvoir, il faudrait continuer à se dire que le bien commun est un, est un objectif à atteindre qui n'est jamais vraiment atteint, et que par conséquent il y a toujours des choses à améliorer et à faire. Bon, en attendant de prendre le pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut faire sur nous-mêmes, et dans nos, dans nos organisations politiques, et dans le combat politique. Merci Jean-Eude. Euh, pour finir, est-ce que tu as encore quelques, euh, voilà, quelques petites annonces à passer sur vos, euh, vos rendez-vous de rentrée, vos prochaines, euh, vos prochaines euh, actions Non, ça, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais je crois que la, la situation euh, sanitaire, enfin pas la situation sanitaire, la, la dictature sanitaire mise en place, parce que la situation sanitaire est toute, somme toute, assez... Euh, assez bénigne, toujours est-il que la, la dictature sanitaire qui se met en place nous empêche d'avoir une véritable visibilité. Cependant, euh, voilà, les conférences de l'alvarium euh, ont repris le 5 novembre, il y a une conférence, il y en a une autre euh, fin novembre avec euh, Yann Valéry. Donc on continue bien sûr les conférences, on continuera d'éveiller nos compatriotes sur un certain nombre de sujets avec des actions euh, coup de poing ou voilà, des campagnes politiques que je ne peux pas vous annoncer bien sûr tout de suite. Euh, maintenant, la vraie nouveauté cette année qu'on annonce déjà depuis un an, mais qui va vraiment avoir lieu cette année, ça va être euh, le, une salle de sport pour les militants, ça, euh, voilà, ça se sera fait cette année, on s'y engage, et, euh, et puis... Euh, pour les militants et les sympathisants d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et puis sinon, euh, voilà, on a plein de projets, mais j'en ai marre, hein, voilà, on, on va arrêter d'annoncer des projets, on va d'abord les réaliser, et puis euh, on, on verra pour, pour la suite. Merci beaucoup Jean-Edouard. Je vous en prie, merci ouais. à vous.